Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grande du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 280, dans les deux épisodes précédents on a préparé les éléments du bouclier, il est temps de finaliser tout ça, allez c'est parti Maintenant que la structure du bouclier a été créée dans les deux épisodes précédents, on va pouvoir le finir je trace donc un cercle et commence à encoller le pourtour du bouclier avec de la colle néoprène J'en colle aussi une dizaine de morceaux de cuir qui ont été préparés dans un épisode précédent. Dès que la colle est sèche au toucher, je peux appliquer les morceaux de cuir sur le pourtour du bouclier. Pour ensuite placer des clous de tapissier qui vont avoir deux buts, d'abord faire joli, mais aussi renforcer le lien entre les morceaux de cuir et le bouclier. Et je continue le même processus, encollage du bouclier puis du cuir, pose, placement des clous, encore et encore. Au final, c'est plus d'une cinquantaine de morceaux de cuir que je vais coller et clouer au bouclier pour lui donner ce joli pourtour qui contraste bien avec le bois brûlé. Le pourtour de la face avant est prêt, je m'occupe donc maintenant de la face arrière, avec toujours le même principe. J'en colle, j'attends que la colle soit sèche au toucher, je mets les morceaux de cuir en place, avant de clouer, là aussi, avec des clous de tapissier, le cuir au bouclier. Déjà, on voit le bouclier changer, se diriger vers sa forme finale, et tout le travail de préparation fait avant porte un peu ses fruits. On avance dans le bon sens, je suis content. Après avoir longtemps hésité, je décide de placer des clous aussi sur la tranche, ici, purement pour une raison esthétique. J'utilise donc une haleine pour le cuir, pour prépercer les morceaux de cuir, avant de clouer un clou de tapissier pour chaque morceau de cuir. Décidément, j'aime beaucoup le contraste cuir brut bois brûlé, qui habille le bouclier, pour une fois choix judicieux et validé. Dans l'épisode précédent, j'avais fabriqué la poignée. Je vais m'occuper du support pour l'avant-bras qui est juste un morceau de cuir découpé, arrondi et légèrement travaillé. Je marque les futurs trous et je vais teindre tout ça en marron foncé. Ici, la teinture n'a qu'une fonction esthétique. Avant de marquer les emplacements de la poignée et du support sur le bouclier, pour pouvoir en coller ça, vous connaissez la chanson, on attend que ça sèche, blablabla. Bla bla. Et on colle l'ensemble. Ici aussi, je vais renforcer le tout avec des clous de tapissier pour avoir une certaine unité. Et voilà, maintenant je peux considérer ça comme un vrai bouclier, et j'avoue, c'est super classe. Pour la décoration finale, je vais utiliser du PPMA blanc, et squatter la découpeuse laser de Lofty pour découper tout ça. La découpeuse laser me permet d'avoir des découpes précises au micron près et surtout une précision impossible à avoir avec des outils à main. Maintenant que notre PPMA a été découpé, on va préparer tout ça, d'abord en déballant d'une certaine façon les différentes découpes. Certains morceaux trop grands ont été séparés en plusieurs bouts, donc j'assemble certains éléments en utilisant de la colle cyano. Les cercles sont composés de quatre éléments ultra fins et super durs à coller les uns aux autres. Ici, pas de bourrinage, mais j'essaye d'être le plus précis et appliqué possible. Bien, ensuite les lettrages, sans aucun doute les plus précises, on décolle tout et on range tout bien pour ne perdre aucun morceau. Maintenant je prends mon image de référence et je commence à positionner les différents éléments pour pouvoir les coller au bouclier. Les grands éléments vont être collés à la colle époxy, une colle bicomposant avec une prise rapide d'environ 5 minutes. La pause pour le collage final est un moment délicat. Je ne dois pas bouger ou coller un élément au mauvais endroit avec le risque de ruiner tout le bouclier, donc je prends mon temps. deux cercles concentriques et l'élément central sont particulièrement importants. Un défaut d'alignement se verra au premier coup d'œil, donc là aussi je prends mon temps et fais tout ça le plus calmement possible. Après un petit test, je passe de l'époxy à la colle cyano, bien plus simple à manipuler avec une petite seringue et qui me donne un peu de marge de manœuvre. avant de passer enfin au lettrage, la partie la plus minutieuse. Après avoir tâtonné un peu, je décide de positionner les lettres, puis de les coller en les noyant de colciano sans toucher aux lettres. Ne me reste plus qu'à positionner soyeusement et coller les deux derniers lettrages et ce chouette bouclier va être fini. couches de vernis mat et voilà le résultat conforme à mes attentes et même si historiquement il est un peu bizarre, je le trouve ultra classe Que dire Eh ben le bouclier est fini et franchement je suis super content du résultat je suis allé le livrer hier aux clients, c'est à dire euh, au BDE de l'ISC Paris euh, et eux aussi sont super contents. J'adore le contraste entre le blanc, le noir du bois brûlé et le pourtour du cuir. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, j'ai passé beaucoup de temps à préparer aussi bien la structure du bouclier que les éléments de cuir, tout ça, tout ça. Et bien bah, tout ça paye dans cet épisode-là, dans l'épisode final où en fait j'ai assemblé tous les morceaux que j'ai préparés dans les autres épisodes. Franchement, je pourrais pas être plus content que ce que je le suis du résultat. Il y a quelques petits défauts que j'aurais pu corriger à droite à gauche, mais globalement, ça s'est très très bien passé. C'est une série d'épisodes qui m'a bah, qui m'a poussé un peu justement au-delà de ma zone de confort et qui m'a donné envie de bosser plus sur certains éléments, comme le cuir en particulier, qui est un matériau que je ne connaissais pas trop. J'avais tâtonné un peu des trucs à droite à gauche, mais j'ai très très envie de faire plus de projets en cuir. Voilà en tout cas un épisode qui finalise ces trois épisodes sur la construction de ce bouclier. Petite précision, euh, c'est pas un bouclier qui historiquement est, est accurate, comme ils disent aux états unis Pour plusieurs raisons, c'est un bouclier qui a des dimensions et une construction plus comme celle d'un bouclier viking. Euh, les boucliers vikings ne mettaient pas de cuir sur le tour euh, et surtout ils avaient un hubo au milieu. Si vous voulez voir une vidéo où je fabrique un bouclier viking qui est le plus proche de la construction, de ce qu'il faisait à cette époque-là, j'en ai fait un il y a de ça quelques mois, je vous invite à aller le voir. C'est un bouclier euh, célébratif et décoratif, qui n'est pas là pour être historiquement euh, véridique. En tout cas, je trouve que le bouclier, il est ultra classe. Euh, les gens pour qui je l'ai fait sont contents, donc moi je suis content. En tout cas, moi je suis très content, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude,